Bonjour le peuple, comment qu'il va Dans cette première vidéo, je vais vous parler de la conception de bébé, conception volontaire du couple. pepe -pe Lorsque vous tentez de concevoir bébé, c'est pas toujours... Mon chéri, tu viens faire un câlin Bon, ok, mais vraiment parce que t'insistes, hein Ça peut aussi être... Toi le mal, tu t'allonges sur le lit tu me fécondes et tu termines la comaille! D'ailleurs, les gars, plusieurs trucs importants lors des câlins. C'est pas la course à la performance. Si lors d'un câlin, vous n'êtes pas en forme, c'est pas grave. Car si vous vous mettez la pression, vous risqueriez de même pas aller jusqu'au bout et de vous mettre la pression encore davantage au câlin suivant. Quand je dis ne pas aller jusqu'au bout, on s'est bien compris, hein, petit coquin. Mieux vaut se reposer pour être en forme le lendemain. D'ailleurs, c'est un bébé que vous tentez d'avoir, pas la médaille de la meilleure performance. Lors de l'arrivée de bébé, si tout s'est passé naturellement, que ce soit la conception, l'accouchement, il sera beaucoup plus agréable de lier cet événement, l'arrivée de bébé, à un moment de tendresse avec maman, plutôt qu'à un moment où il fallait être performant et donc de stress. Sinon... Ah oui Avant, nous, les mecs, on pouvait exercer une certaine autorité sexuelle en disant... Ma chérie, tu sais, pour maximiser nos chances d'avoir un bébé, faut que toi tu restes en petite tenue à la maison. Comme ça, quand moi j'ai envie, tac tac boum Ma chérie aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ma chérie Ma chérie Quoi Maintenant, avec le test de fécondité, c'est... Mon chéri, c'est ce soir le câlin pour ce mois-ci. Et c'est tout. Commande enregistrée, expédiée et réceptionnée sous les 9 mois. Interdiction de la toucher en dehors de ce moment. Alors bien sûr, je ne dis pas que le test de fécondité ne doit pas être utilisé. D'ailleurs, avec ma femme très bien fonctionner. N'oubliez simplement pas que pour la fécondation et pour le développement de bébés, les parents doivent être idéalement dans de bonnes conditions moralement et physiquement. Ça signifie que, quelles que soient les pratiques que vous aviez auparavant, l'élément récurrent doit être le plaisir d'un couple. Alors par contre, si vous tentez d'avoir un bébé, je suppose que vous êtes au courant qu'il y a certaines pratiques qui ne le permettent pas. Hein Petit coquin et sinon, il y a la manière de s'assurer que bébé est bien en chemin. Alors la première méthode, vous la connaissez, c'est le test de grossesse. Le principe est simple, madame fait pipi dessus comme ça, et, et au bout de quelques minutes, elle a le résultat. C'est pratique, relativement fiable. Le seul souci, c'est qu'il ressemble un peu beaucoup à un thermomètre. Du coup, vaut mieux éviter de le laisser au bord du lavabo. Et oui, imagine, tu tombes bien malade durant cette période-là. Tu prends ta température, tu vas dans la salle de bain et tu te retrouves avec un goût de jus de citron réchauffé dans la bouche. C'est dégueulasse! Enfin, le pire, c'est quand même quand madame vient avec son tampon ou sa serviette pleine de sang, là, comme ça, vous montrer montrez, pour vous dire « Regarde, je suis toujours pas enceinte !» Mesdames, nous, on vient pas avec le PQ en main pour vous dire « Regarde, ma chérie, je suis plus constipé !» Ah, oh, je vous avoue que les chances de grossesse chutent considérablement à ce moment-là, hein. ça me donne pas envie de vous toucher. Il y a des manières plus subtiles de l'annoncer, comme le fait de dire « mon chéri, c'est parti pour un mois de câlin supplémentaire. Ouh. Mmh. Bon, ben a commandé est toujours pas passée chez la cigogne Je sais pas, un peu de poésie, bordel. Et vient enfin la déclaration du futur heureux événement. Là, potentiellement, c'est l'euphorie. Pour ma part, au moment où ma femme m'a annoncé être enceinte... Mon visage s'est figé avec un grand sourire et de nombreuses images ont traversé mon esprit. Imaginez avoir des moments privilégiés avec son enfant. Imaginez être là pour tous les moments de sa vie et le tout avec la femme qu'on aime. C'est probablement la plus belle concrétisation dans une vie de couple. Dans une vie tout court en fait. Voilà, c'est la fin de ma première vidéo mais d'autres vont suivre. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo pour me donner vos impressions, vos suggestions et vos expériences. Un petit pouce bleu pour me soutenir si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous pour suivre l'évolution de la chaîne. Sur ce, hasta la pitchum, baby. Abonnez-vous, sinon tous vos thermomètres auront un coup pipi. Vous serez envahi de coup pipi.